Quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Là, je suis actuellement sur Paris. Je tombe sur cette vidéo absolument choquante. Je ne savais pas qu'il y avait des fous élastiques qui pouvaient se rendre à la salle de sport. Vous allez m'expliquer que lui, qu'est-ce qu'il est en train de travailler Et comment il a fait pour mettre ses jambes à l'envers Et mettre son fessier à l'envers Quand il fait caca, là Là, c'est obligé d'aller vers le haut. Hein Vous vous rendez compte Il a cru que ses fesses, c'était une assiette et que nous on voulait manger dessus ou quoi. Non, là il faut revoir les bases en matière de sport, parce que là franchement c'est du sport limite dégueulasse. C'est quel genre de, de, de, de position ça Hein T'as l'impression qu'il est là, il est en train de te dire viens prends tout ce que tu veux. Non, non, non, non, franchement ça c'est vraiment trop violent. On a tout vu dans les salles de sport, on a vu les malades mentaux qui étaient là, en train de soulever, comme s'ils étaient en train de faire du déménagement. Là, maintenant, on voit les gens élastiques. Hein? Ceux qui sont dans les, dans les, dans les street fighters, là, les dalsim, les élastique El C'est ça qu'on va voir maintenant à la salle de sport. Non, mais là, c'est terminé. Moi, j'étais motivé à y aller parce que on a vu qu'il y avait aussi des madames vraiment qui commençaient à porter des talons. Et ça, on va pas se mentir, c'est appétissant. Mais ça, là, c'est dégueulasse c'est dégueulasse. On dirait qu'il n'a pas d'os. Hein? C'est une grenouille ou c'est un humain Oh là là. Ça, c'est normalement ces positions-là. C'est quand t'es bébé que t'arrives à le faire. Lui, là, il arrive à se gratter les pieds, à se gratter l'oreille avec ses pieds. Mais quelle violence Oh là là. Mais attends, là. Même sa famille, là, quand ils vont voir ça, là, ils vont dire Mais toi, tu nous as caché des trucs. Tu nous as trop caché des. T'es un menteur. Ça, là, ceux qui savent faire ça. Si tu leur dis, est-ce que tu as déjà fait ça devant ta famille Ils vont dire non. Pourquoi Parce que c'est une position dégueulasse. C'est une position manque de respect. Tu ne peux pas faire ça devant tes aînés. Voilà. Donc pourquoi vous postez ce genre de vidéo sur Internet Là, il y a des enfants. Normalement, à côté de cette vidéo, il devrait avoir marqué moins de 18 ans. Donc là, ça y est. là. Hein Qu'est-ce qu'il travaille en plus là Il va se casser le corps. Son dos, comment il fait pour, pour soutenir une telle pression Hein Donc lui là, si tu lui fais les, les tortures que les Romains ils faisaient là, où il tord ton corps, lui là, lui, lui il va pas parler hein. Si tu lui fais les tortures, lui son corps il est déjà déjà tordu. Oh là là là là, mais quelle violence. Franchement, je suis littéralement choqué. Euh, un petit peu déçu aussi euh, par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Parce que normalement quand tu fais du sport, c'est tu fais du sport pour travailler, c'est pas pour les likes. Hein vous pensez que les likes ça fait pousser les bras Ça fait pousser les muscles Concentrez-vous là